Bonjour à chacun et chacune, je vous souhaite une très bonne année 2018, riche en rencontres, en expériences, en rêves qui se réalisent. Comme cadeau, je vous invite à écouter 7 personnes sourdes et malentendantes actives sur Internet, par des chaînes YouTube ou des blogs. C'est parti Que, un petit coucou Un coucou tout pour nous. Pour vous, je très belle pleine pleine de entendu, du suis et J'espère que cette année, il aura plus de pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, soit mieux compris. Voilà, pour nous, peut bonne année. Puis.